Bonsoir la famille, avec plaisir d'entrer rentrer la CAO pour pouvoir vous présenter une nouvelle émission. Dans l'émission, je viens avec une petite info en plus parce que matin, nous avons posté une information et avec une photo de citoyen comme quoi Michel est tiré au et que a arrêté li dans la zone de la croix périsse, Michel est dans la zone euh, grosse monde. Ben, Écoutez, euh, j'ai une autre version d'information, je rejoins ce citoyen ici là parce que je suis enquêté. Alors, il y a des citoyen qui dit que eh bien monsieur Paris les tigo vrai. Non, monsieur c'est Valando. Mais monsieur son nèg qui toujours une folie pour entrer dans affaire gang. OK Et cette histoire que l'état fait partie base chien, c'est pas ta vrai parce que monsieur grand papa li qui mourit, et puis euh, monsieur enfermé plusieurs cas et grand papa et puis monsieur pralé donc c'est un moment, M. Pralé apparemment, t'es capable de monde qui ont problème avec monsieur Et puis au fond, coup de fil, bon, s'entendait à la, M. Embarcote. C'est ça, ma p'tit non. Ou même qui jeune garçon, faut qu'on j'en pour comporter quoi. Pour garder pour être à tout sous toute commissier, tout, on t'a capable de la police pas bonne chance. Là où non situation, c'est là. Alors bref, nous devons venir avec t'écouter ça, p'tit non. Faut me dire non que dans sa pays d'Haïti, jeudi à la, on t'a capable de dire c'est en situation. Qui préoccupante La situation ça a préoccupé un peu le monde parce que vous pour eux et Guadeloupéens yo ils même qui prennent la rue pour capable dénoncer ce qui a passé dans le pays d'Haïti merci à nos frères Guadeloupéens et puis Guadeloupéens quelques Américains tout communauté noire qui dans pays États-Unis des Haïtiens diaspora là-bas qui ont même tout temps en temps mettent tête dehors pour dire que ce qui est là Haïtien pas qu'à vivre on ça m'a dit tête moi les nous genre de image ça les nous garder nous en Haïti cap souffrir nous même qui bandi yo qui ça dit tête non parce que je sais quand même que vous faites partie du clan du diable mais écoutez même diable là lui les il fait bien parce que ça qu'on arrive à l'on côté pour tout un monde et puis ou grand dit ah, un monde ça innocent on peut est-ce que bandi yo pas dit tête ça parce que le gars au pays cap souffrir comme ça et puis euh, nous même nous continuons à faire crime alors, me disais, moins. Et si bandi a décidé pour faire une bonne révolution, la difficile. Difficile parce que en pile bandit un patron. Si tout bandit ça et pas de gain patron, les cons à me penser que t'as une véritable révolution qui est faite pour capable sauver ça qui méritait sauver. Parce que grand pile bandit ou même dit que mes amis pays a difficile, non pas qu'à vivre comme ça. En comptant que des quelques bandits qu'a parlé dit ben gain sécurité. Et pourtant, ils sont à l'origine de tout ça. Bref, est-ce que y a un dirigeant qui a une générosité qui a un nom? Pour qu'il y un gouvernement qui a la donnée des chrétiens. Hein? Et puis, pour eux, ce gouvernement ça, a un un peu de fait. On nous a regardé une petite vidéo avec Bilolo Congo. Aïe, Bobo, on sait belle là. monde toujours dit remettre pays à Jésus pour payer à Mach. Je ne dis pas, non, c'est seul pays qui gagne les représentants de Jésus au sein d'un gouvernement. Le premier ministre est Adventiste, le ministre de la Défense est Méthodiste, les autres ministres sont des Baptistes. Tout courant ici dans le gouvernement. Et ce gouvernement ça souligne plus de crimes. Les tueries de, de masse quand plus, moun mouri, kote plus moun Se sa de monde quand est plus monde kidnappé, c'est sous gouvernement ça va une reddition des comptes. Personne ne connaît qui ça l'argent payé a fait. C'est le gouvernement ça qui gagne plus nouveaux riches, c'est le gouvernement ça qui plus pillé. Et je ne je à chaque dimanche l'église. Donc nous viens à travers y'o, que voler, tuer moun, escamote moun, kidnappe moun, pas pêcher. Comme nous toujours dit c'est Vodou qui se frein au développement. Comme nous toujours dit c'est ougan qui baille point. Pour bandit, pas balle. Je ne jodia. Qui ça la police fait pour contrecarrer bandit? A pile chablen de l'yo, à pile gozamio. Nada. Trois cas policiers abaye moun nan pouvoir sécurité. Chaque nek fom devant ka y yo, gen de machine, gen de patrouille. Y a fait macaque. Et puis peuple a coupé dans la misère. Ministre commerce la pa jam regle yon merde. Yon galon l'huile 300 dollars. Donc, Jésus est à nos portes. Jésus est dans nos ministères. Jésus est partout. Parce que quelqu'un qui est né adventiste, il n'y a pas qu'un ou bien. Il n'y a pas qu'un l'autre bagaille. Toutes les amis, c'est chrétien. Ministre de la justice chrétien. Donc, nous avons une belle pléiade de mal pour opter, qui sont serviteur du Dieu vivant. Et malgré tous les préceptes de la Bible. Tu ne voleras point. Donc, si on invite Mounsa aux, aux Olympiades, des vols, et après emporter la palme d'or, donc, nous te pour Jésus diriger le pays, mais il y un bon citoyen, un bon chrétien qui a dirigé. Il a rien à dire. Suspend, choutez sous vos dos. Aïe, Bobo. Finalement capable de dire que Haïti c'est un terre d'enfer, Haïti c'est un pays côté que nous pas à vivre. Haïti c'est un pays c'est un véritable jungle côté que c'est la loi du plus fort qui prime, que soit quelle raison ou pas, eh ben ça c'est fait gado à raison non. Haïti m'a regardé là, à la journée jeudi là c'est en Haïti côté que ben bagala vraiment vraiment difficile. Qui ça fait? parce que toujours me poser des questions pour me dire, est-ce que nous ka sauver Viti-Sacrétea? Sa pas oublier en plus l'émission m'a fait obligé à long côté parce que certaines fois, même dans la rue, obligé comme mon côté là pour être capable de émission. Parce que vivre en Haïti, rester en côté stable, c'est pas du tout évident. Faut qu'on comporte tout en coup en robin des bois pour être capable de vivre. Par exemple, je dis à la pleine, de même, capable soleil après demain, même croire des bouquets Ainsi de suite. C'est comme ça ça fonctionne. Eh bien, nous sommes obligés de fonctionner comme ça. Jusqu'à ce que nous apprivons nous ne pouvons pas parler encore, nous ne pouvons dire, nous pas gain droit de la parole, et nous-mêmes nous, même, nous dire, non. Mais écoutez, c'est dur pour regarder ce qui passe passé dans le pays d'Haïti, je ne veux là. Je vais faire une émission un peu plus tard ou demain pour ouais comment les Haïtiens vivent en République dominicaine. Chaque jour, je capable de dire que c'est une véritable chasse aux Haïtiens de qui qui pa gay moyen pou capable mettre un visa qui déplacé à la République dominicaine illégalement eh bien y a yon pas pa ici de papi les de paquet de neg ki au même caché pour capable faire un petit job en République dominicaine y a chassé au un peu partout baga la red. et me penser que goun les privé faut que tout haïtien capable dit dire la caille parce que l'on pas dans pays ou, ou pas capable passer vie ou côté ou pas levé, côté ou pas gen racine ou qui planter là mais faut gagner des conditions qui réunissent pour Haïtiens capables de tourner la caille. A chaque fois qu'un Haïtien dans la communauté internationale attend de mauvaises nouvelles, ça fait mal parce que il est toujours à rêver pour que les choses soient capables de changer dans le pays d'Haïti. Mais hélas, nous ne pouvons pas croire qu'il est bagaille saocapable de changer dans le pays. -là? Journée jodi, grâce à Internet, nous avons chance de et ouais, ça cap dans le monde de l'an. Si vous avez besoin d'un bon informations sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, si tout est en ghetto, branchez chaîne ou remettez en pile. RLPO, d'accord Session production qui travaille maintenant, mais accomplit l'autre chaîne dans le Haïti Diversité. Pour ne pas rater une émission, les abonnés, cliquez sur cette cloche là. Ensuite, faites un autre clic sous tout et puis vous avez déjà validé. Mais si vous êtes ou fait partie de la famille, nous sommes les chaînes de l'info. chaque samedi et dimanche à partir de 8h PM suivez sur votre chaîne le feuilleton parlementaire tout ça qui t'est passé dans le Parlement depuis la 48 e législative Wabke Chanserey Vivio sous chaîne où on remet en pile là en images ou en audio oui mais moi je ne regrette pas que le coco j'étais là oui moi je regrette que le coco j'étais là vous toujours comprenez vous toujours comprenez non vous toujours comprenez parce que tu es télécommandé ou qu'elle ne vous disait pas que le monde est là nous m'en m'en m'en m'en m'en m'en m'en qui est ce parlementaire qui te maqué législatif là? Qui est-ce qui est pire exécrable? Est-ce que messieurs dames ça y a été ouais intérêt tout bon vrai? Nous on pouvons pas hein. On pas que de vie à d'habiter vie sans Ah! ce que vous avez Mais nous y a fait quoi, vous avez fait quoi, Pour qui ça parlement tournait en lieu business? Pour qui ça lève la guerre pour renouveler le bureau? Candidats ont toujours dépensé en pile l'argent. Sans nous pas oublier en pile séance côté parfois envie m'aimer avec l'autre collègue. Revive tout le moment ça yo sous RL Prod Obsession Production. RL Prod et Obsession Production, ce sont les chaînes du moment. Nouvelle vie, meilleure façon pour connaître tout ça qui passe dans le pays d'Haïti à Chris c'est de rester connecté chaîne pour là qui c'est RL Prod. Dans RL Prod, c'est professionnel qui a information. Actualité, commentaires, réactions, Analyse, débat Tout ça sous chaîne pour la RL Pro. RL Pro, c'est la chaîne du moment Nous allons mettre en bout dans l'émission C'est avec une conférence pour la presse Parce que nous connaissons bien que Dans la question de football là, qu Il y a Kylian Mbappé qui décide rester dans Paris Saint-Germain Parce que Real Madrid, lui même table J'offre là pour que Attaquant euh, PSG a Vini vendre service dans Real Madrid Et finalement et finalement, Kylian Mbappé a décidé de rester au sein du PSG. Conférence pour la presse présentée par Kylian Mbappé et le président du club, Nasser al Merci. Bonjour à toutes à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'histoire de Paris Saint-Germain. C'est pour notre supporters aussi en France, au monde entier. Kylian est resté à Paris Saint-Germain trois saisons prochaines. Bon, c'est très important pour nous, pour l'Iga, pour la France. Euh, ce choix est un signe très fort. Nous gardons les meilleurs joueurs du monde. Kylian, un rêve, sa objectif, toujours pour gagner et gagner, comme la club, pour gagner. Un de nos objectifs aussi avec le président de Liga, avec tout les président tous les clubs, euh, on vient un des meilleurs championnats au monde entier. Il reste ici parce que Paris le met dans la meilleure condition pour réaliser nos objectifs sportifs comme je dis, gagner et gagner et gagner. Je vous remercie, sa famille qui croit dans notre projet. C'était très important pour moi personnellement. Je vous remercie aussi toutes les équipes de Paris Saint-Germain qui travaillaient dans cette prolongation. C'est une étape pour continuer notre objectif, notre projet notre grande histoire avec Kylian. Euh, tout le monde le sait, le premier jour, on est venu ici pour gagner, pour mettre aussi la grand, histoire, la la grande histoire de Paris Saint-Germain. Merci. On va passer la phase de questions-réponses. Allez-y. Bonjour à tous les deux, bonjour Kylian, Nicolas Georgerot, RTL, ici. Euh, je voulais savoir ce, ton, ton ressenti personnel, si ces dernières semaines, derniers mois, ça a été éprouvant par moment. Il y a encore récemment, quand, après le match face à Lorient, face à Saint-Etienne, tu es venu répondre à nos questions avec ton aisance et ta facilité habituelle, mais je voulais savoir si ça a été éprouvant par moment. Euh, bonjour à tous. Non, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'il y avait une saison... Donc il y avait des, des objectifs euh, auxquels on devait répondre, auxquels on était amené à, à répondre aussi. On a réussi à gagner le titre. Mais, mais bien, sûr que, bien sûr que ça pèse parce que c'était une décision difficile. Mais euh, j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football parce que c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire. Et après je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de, de faire le, le meilleur choix possible, mon choix. Et euh, j'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans, donc il n'y a, y a pas de problème avec ça. Bonjour, Hugo de du journal L'équipe. Euh, à quel point vous avez donné les, les pleins pouvoirs sportifs à, à Kylian Mbappé On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eue depuis maintenant plusieurs mois. À quel point il va avoir un droit de regard sur le recrutement, sur la nomination de, de l'organigramme Merci. Bien, je suis très, très honnête avec vous. Le premier jour, j'ai rencontré sa famille à Kylian. On parle de football sportif. Même. Qu'on a acheté à Kylian au Monaco. Ça veut dire euh, qu'est-ce que j'aime chez Kylian C'est sportif, football. Qu'est-ce qu'il aime parler, il aime faire C'est la vérité. C'est vous dire comme voulez-vous, mais c'est la, la, la vérité, c'est sportif. Nous, quand on vient ici, qu'on a fait notre investissement de Paris Saint-Germain, parce qu'on aime Paris, on aime France, on aime le club grandir pour faire quelque chose. Aussi gagner beaucoup de trophées. On a gagné pas mal mais encore on veut gagner plus. On veut gagner plus euh, championnat aussi, la euh, Ligue champion, bien sûr. C'est clair. Je pense qu'on est euh, la même, la même euh, voie, la même euh, rue pour gagner le même objectif sport, euh, sportif, le projet sportif. Je pense que c'était le plus important pour Kylian ou sa Et si je peux intervenir, même si la question n'est pas pour moi, euh, je reste quand même un joueur de foot. Euh, peu importe, euh, je suis entré dans un collectif, peu importe, même si, bien sûr, il euh, y a des, des statuts dans une équipe. Mais je reste quand même un joueur de foot et je n'irai pas au-delà de cette fonction. Euh, bien sûr, si euh, on est amené à parler football, j'aime le football, euh, tout le monde connaît ma passion, j'aime discuter foot, parler foot. Mais euh, j'irai jamais au-delà de, de ma fonction de, de joueur de foot. Bonjour Kylian, Loïc Tanzi à MC Sport. Euh, juste expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain, il y a un an, vous vouliez partir pour rejoindre le, le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que finalement vous décidiez de, de prolonger au PSG Oui, bien sûr, y a, bah, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et, et j'avais l'intime conviction que c'était la, la meilleure décision possible à ce, ce moment-là. Euh, maintenant, y a, y a... les années elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Euh, Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte, aussi, euh, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que, euh, en tant que Français, et, et d'où mon, mon importance que je sais dans, dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc euh, quitter mon pays comme ça, euh, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur, mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé. Le, le, le, le club a envie de, de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici. Que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel, je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée. Et je pense que j'ai des, des beaux chapitres encore à écrire ici. Bonjour Kylian, Alexis Hontan de, de l'AFP. Quel jour avez-vous pris votre décision Et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre annonce aux coéquipiers, mais aussi Merci. au Real Madrid aussi Merci. Euh, J'ai pris ma décision euh, la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers, euh, parce que le club ne voulait pas. Euh, on voulait, il voulait garder ça secret. Ils voulaient vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde, même si... Euh, il n'y avait pas beaucoup de surprises. Vous étiez pas mal renseigné à ce que je voyais. Mais, mais après, j'ai pris la décision, avant, avant de l'annoncer au, au Paris Saint-Germain, d'appeler le, le président Florentino Pérez Parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour, pour lui et, et son club. Parce qu'ils ils ont, ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont, ils ont essayé de, de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée. Et pour ça, je, je les remercie. Et je pense qu'en tant, en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de, la, de, de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos, nos liens étaient, étaient très proches, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on, on a réussi à, à terminer les, les contours du contrat. Et ensuite, on l'a annoncé au Parc des Princes. Et les joueurs l'ont appris à la, à la télévision dans le vestiaire. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Après avoir euh, dit non au Real Madrid en, en 2017, tu n'as pas pu y aller en, en 2021. Est-ce qu'en choisissant le, le PSG euh, cette année au détriment du Real Madrid, est-ce que tu penses avoir dit adieu à ton rêve d'enfant ou tu as toujours l'envie d'y aller un jour Non, vous savez, dans le, dans le football, il euh, y a une vérité, c'est que j'ai appris à vraiment regarder, vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin. Parce que, euh, voilà, il y a un an en arrière, je ne pensais même pas être ici devant vous. Euh, voilà donc aujourd'hui je, je signe ce nouveau contrat, Voilà, je pense avoir euh, pris une décision personnelle, avoir pris le, le meilleur choix pour moi, je regarde pas devant, euh, je suis vraiment concentré sur ce, ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur, euh, sur ce nouveau projet, sur ce, cette nouvelle ère et euh, ce qui se passera dans le futur, je sais pas si je peux, si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans trois ans, moi je sais pas, peut-être toi aussi mais moi je sais pas. Kylian. Bonjour, Bonjour. c'est Thiago Leme, TV Bandeirantes du Brésil. Je vais essayer de poser en français, désolé pour mon niveau de français. Oh, tu sais, Je J'imagine que pendant les dernières mois, peut-être les dernières semaines, euh, les deux côtés, PSG et Real Madrid, ont essayé de vous persuader, de vous convaincre euh, dans quelques projets. Euh, quelle était la importance, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de raisons pour rester ici, quelle était la importance, le rôle de... Neymar et Messi euh, dans ton choix. Euh, quelle est l'importance de, de ta volonté de réussir avec les trios au lieu de partir après juste un, un, une saison, jour ensemble oh, Déjà, je pense que, que ce soit le, le Paris Saint-Germain où je suis aujourd'hui et le Real Madrid, ce sont des clubs qui n'ont qui ont pas besoin de convaincre. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Des joueurs, c'est des, des grands clubs. Je pense que pour tout joueur, ça doit être un honneur de venir jouer pour l'un de ces deux clubs. Maintenant, pour, euh, pour parler de Neymar et Messi, c'est sûr que, que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Voilà, on a eu une première année difficile parce qu'on a eu euh, on a eu Messi qui, qui venait d'arriver, Neymar qui, qui s'est blessé malheureusement, il n'a pas pu enchaîner les, les, les performances. Mais je pense que la, la qualité de ces deux joueurs, elle est plus, elle est plus approuvée. Après, je pense qu'on a, on a, on a parlé un peu, mais, mais pas beaucoup, parce que, comme il disait, il me disait toujours que c'était un choix personnel, et que, quelque soit ma décision, il la respecterait, et, et pour ça, je le remercie. Merci. Bonjour, Kylian. Bonjour, Nasser. Jean-François Pérez, européen. Euh, il y a trois ans, au gala de, de l'UNFP, si je me souviens bien, vous aviez dit euh, « j'aimerais avoir plus de responsabilités au, au Paris Saint-Germain, m'inscrire dans le centre de, de ce projet ». Aujourd'hui, vous avez euh, tenu à compléter la, la réponse à une question qu'on a à, à parler en disant « je suis avant tout un joueur de football et il ne faut pas l'oublier ». Ces responsabilités en, en question, quelles peuvent-elles être désormais Est-ce que vous voulez par exemple être le capitaine du Paris Saint-Germain Est-ce que vous l'avez demandé Qu'est-ce que ça peut être d'autre Merci beaucoup. Euh, déjà euh, pour rebondir à, à la première partie de la question, j'ai toujours, toujours répété après coup que c'était une erreur, uh, ce que j'avais dit, d'où l'endroit, le timing et la forme. Peut-être que le fond était, était bon mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Uh, maintenant je pense, uh, après avoir un peu plus de maturité, que les, les responsabilités ça s'acquiert sur le terrain et je pense que c'est ce que j'ai fait après, euh, j'ai réussi à, à gagner le respect de, de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est de là que je vais garder le respect. Après, bien sûr, s'investir dans un projet, je pense que on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour s'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour répondre au capitana, je pense qu'il y, y a déjà un capitaine, euh, Voilà, c'est un joueur important en plus de notre projet. Euh, J'ai pas envie de, de venir euh, lui couper la tête comme ça, je pense que c'est important, c'est quelqu'un qui, qui est important dans le vestiaire, un joueur important et, et il, mérite, il mérite son brassard, il l'a attendu et ce n'est pas, pas une priorité pour moi. Je n'ai pas besoin d'être capitaine pour, euh, pour donner mon point de vue et, et montrer l'exemple sur le terrain. Kilian, hier, Francisco Canepa pour ESPN, Latin America. First of all, about the captain team, is a desire for you to be the captain of the team. And about Di Maria, eh, what does Di Maria eh, mean for you? Because this season now, the last one, it was your best partner inside the field. A message for, for Angelito. Yeah. Sorry for you, but I uh, just answered the question, the last question about it. <laughs> but no problem, I, I will repeat. I say we have a captain, he's Marquinhos, uh, he's great, he's a great player, an important player for us. Voilà, visiblement to pas de traducteur the au PSG, uh, it is, <laughs> on, on attend donc que Kylian uh, qu Mbappé termine de cette de réponse. réponse en, en anglais, euh, il a expliqué les différentes raisons qui l'ont poussé à rester au Paris Saint-Germain, mon histoire euh, n'est pas terminée au Paris Saint-Germain, le le projet sportif aussi euh, euh, n'est pas terminé. Puis il se dit également attaché à la France. On va peut-être retourner en conférence de presse si une question en français émerge. les ah, patrons de la Liga espagnole... Ah, c'est l'espagnol. Voilà, donc les... Ah, voilà. Donc on va écouter. On va, on va continuer à suivre donc, cette conférence de presse en français. Qu'est-ce que vous répondrez à M. Tebas Je pense que notre président de Liga, c'est Vincent Lapone, C'est pas d'un autre dit, vous dire... Si euh, je pense peut-être les perd les gars elle vient mieux que la Liga. Peut-être c'est une bonne chose pour nous. <rire> nous c'est euh, vraiment quelque chose qu On a apprécié beaucoup. J'ai pris toujours le positif, positif euh, pour nous comme club, comme euh, on joue la Liga. Comme vous savez, euh, je pense que la Liga, c'est pas comme on était à 3 ans ou 4 ans. Euh, tout le respect pour la, tout le club, tout le championnat extérieur, mais on a besoin de respect aussi. On respecte les gens, on me respecte. C'est très important. Moi, je ne veux pas parler de notre vie, de non, vous dire, parce que ce n'est pas mon business. Nous, on se concentre sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde. Euh, c'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, c'est le prix, on a le meilleur joueur du monde. Avec nous pour trois ans. Euh, après des choses qui parlent, qui dit, euh, <rire> c'est pas problème. J'écoute pas ça, tout ça. Vraiment, on est concentré dans notre projet. Merci. Bonjour à tous les deux. Euh, Marc Méchenois, Google.com. Tout au long de, de, ce, de cette année de négociation, on a beaucoup parlé de, de demandes de garanties sportives. Vous venez d'évoquer des changements sportifs. Ma question, d'ailleurs, s'adresse à vous deux. Euh, quels sont ces changements et ces garanties sportives que vous aviez demandés ou obtenus Écoute, je, je réponds. Mais je pense, euh, comme l'a dit Kélian, Kélian est joueur. Un joueur. meilleur joueur au monde. Je pense que les joueurs. Nous, comme club, on décide Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut faire Bien sûr, le, le projet sportif, c'est important pour tous les la, tout la joueurs. Ce n'est pas pour Kylian seulement. Moi, je ne veux pas vous concentrer sur Kylian, les choisir, les faire ça. Ce pas vrai. Kylian, jamais les, les demander quelque chose. Qu'est-ce que les veut J'ai dit, comme je dis dans mon discours, les veut gagner, gagner, gagner comme nous. C'est une bonne chose. Nous. On veut vraiment investir dans un joueur pour gagner avec nous. Si le joueur ne veut pas gagner, on ne veut pas à C'est joueur. C'est magnifique. On a vraiment quelqu'un magnifique. Joueur, comme joueur, comme personne, comme image pour la France. Je pense que c'est très bonne nouvelle pour la France. Moi, je n'ai pas attendu pour écouter que une question de positive. On garde le meilleur joueur au monde en France. Un championnat, un autre championnat. Je pense que vous, les journalistes, vous êtes. Normalement très content de cette nouvelle. C'est pas une cherche pour le <rire> problème. Je pense on est très heureux. Moi je sais c'est pas vous tout le monde mais quelques journalistes mais peut-être extérieurs plus au moins le plus important pour moi. On a gardé la meilleure joueur du monde. On vous gardait, on vous gagnait. Qu'est-ce que vous Liam le foot, Liam gagner. C'est important pour pour notre projet aussi. Tout le monde. Euh, la semaine dernière on a perdu Kylian, Kylian dessiné l'autre club. On a dit pas fini, on n'était pas sûr la vérité, euh, c'est la, la vérité, mais toujours je crois de Kylian, de sa famille, parce que je sais on a construit quelque chose de très fort entre nous. C'est pas quelque chose dont le projet le premier jour j'ai rencontré sa famille ou Kylian, je pense c'est qu quelque chose de très, très très fort. Ça, peut-être vous ne comprenez pas, mais je pense avec le futur, vous comprenez plus. C'est positif pour la club, pour le championnat, pour la France. Et les Français les et les Parisiens, ils aiment trop son pied, ils sont payés, Trump, très, aiment aussi trop son club. Ils vont faire tout pour la club. Et quand ils, ils perdent, comme nous, ils ne dorment pas, ils restent malades pour quelques jours, quelques semaines. Ça, on vaut comme ça à notre joueur. Je veux vraiment battre Fighter. Merci. On va prendre deux dernières questions. Bonjour. Bonjour, Paolo Bolo de Journal Marquin. Waouh, wow. pour Paul. Pour <rire> Media. Bienvenue. Merci. <rire> <rire> mais pour Nasser, c'est possible. J'imagine qu'il y aura des chiffres pas officiels, mais si c'est le contrat plus important de, de, du PSG. Ça, ça veut dire, j'imagine qu'au niveau d'investissement, c'est aussi important. Et pourquoi autant d'investissements en France Et pour Kylian, et vous savez, vous imaginez, les, les madridistas sont dessus. Si vous avez un, un message pour, pour le supporteur du Real, merci. Voilà. Non, si j'ai un, si un message, déjà, c'est de le remercier. Parce que... Euh, j'ai jamais porté le maillot du, du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine. Mais, mais ils m'ont toujours, euh, toujours accepté comme l'un des leurs. Et, et pour ça, il faut, il faut être reconnaissant. Il faut savoir être reconnaissant. Donc je veux juste euh, déjà les remercier. Je comprends, je comprends la déception. Mais euh, j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi, choisi de rester dans mon pays. Parce que voilà, aujourd'hui, il euh, y a une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit... Comme en tant que Français, euh, j'ai envie de, de, de continuer encore un peu, essayer de, de mener la France vers les sommets et, et d'essayer de tirer ce, ce championnat et, et, et ce club. De... Plus du... <coughs> Regardes, jamais on a annoncé le, les chiffre tout ça, jamais. Pas pour quelqu'un, pas pour les autres. On peut faire, Jamais on va faire ça. Mais euh, je veux dire une chose, ce n'était pas l'important de l'investissement, de l'argent, la, la, euh, comme vous me dites en Espagne. C'est pas le, le plus important pour Kylian. Le plus important était le sportif, le, le projet sportif. C'est le plus important, vous gagnez, surtout. Après, l'argent, je pense, et euh, a l'autre club dont votre pays le peut payer plus que nous. Je veux dire, je confirme. Mais euh, je pense que c'était un choix sportif pas de l'argent, c'est ça, je veux dire, je répète, plus de 20 fois. Pourquoi, pourquoi investissement en France Pardon Pourquoi autant d'investissement en France euh, pourquoi En France Oui. Parce qu'on aime France, on aime les joueurs français, <rire> les meilleurs joueurs au monde, on aime la classe. C'est facile pour répondre. <rire> Merci, dernière question. Bonjour Kylian, Titon Laurent, Sport Business Club. Euh, en quoi euh, l'importance de ton droit à l'image euh, sur les contrats de sponsoring Est-ce que ça a eu importance euh, dans, dans, dans cette prolongation de contrat Et plus globalement, ta position, ton regard sur le sponsoring sportif et l'utilisation de ton image euh, pour les marques Et deuxième question sera pour, euh, pour Nasser, euh, qu'en est-il de Georges Campos aujourd'hui Louis Campos, pardon. pardon. Georges Campos. C'est un acteur, Johnny campus, peut-être pas. Non, hein euh, non. Non, moi, ce qui est drôle, euh, je sais pas si c'est drôle pour vous aussi, c'est qu'avant ce rassemblement de Mars, je crois que personne a fait, ne serait-ce qu'un article, même pas une brève, sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ce truc pour qu'il y ait pas mal de trucs. Oui, il veut pas faire ça, il veut pas faire ci, il a dit ça, il veut pas ça. Euh, les droits à l'image, ça bloque en avril, alors que... Pour être honnête, on a parlé euh, des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré cinq minutes, c'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a ce petit quiproquo en, en sélection mais qu'on va qu'on va régler très très vite parce que qu'il voilà, y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien. On a, on a un pays à faire gagner. Et, euh, mais après je pense que pour parler de, de ces gestion sponsoring, le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi, je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur, ce que, sur, sur notre nom, à quoi il est associé. Je ne demande pas, pas grand-chose, c'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de, de gérer ma carrière comme je l'entends, comme, comme ça me correspond, avec les valeurs que, que je veux prôner. Je ne veux pas... Je veux pas euh... Révolutionner le football J'y arriverai pas et c'est pas mon objectif C'est pas mon combat Je pense que j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière Je veux pas non plus euh, alors, euh, Toujours chercher les problèmes Je pense que c'est quelque chose de simple Mais comme j'ai dit avant, avant ce mois de mars Il y avait pas un article Et après tout le monde savait Oui il veut pas faire ci, il veut pas faire ça Il a un problème avec lui euh, Il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France Le président a parlé aussi non J'ai entendu Oui, j'ai entendu et euh, mais il n'y a pas de problème, on va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect. Je vais vous dire une chose moi, sur ce sujet aussi, c'est très important. Kélian était avec nous 5 ans, jouait avec nous, toujours respecte tous les partenariats, sponsors, les images, même, désolé à sa famille, hier on a parlé d'une chose, on a signé un contrat. Mais Kylian veut aller à un pays, a un, un store de Paris Saint-Germain. Sa famille lui propose un TEPA de 500. contrat Elle lui propose pourquoi elle ne fait pas quelque chose pour sa club. Elle n'était pas sans contrat. Elle n'est pas pour l'argent, pour rien. Désolé, je veux dire ça parce que, j'ai être très honnête, elle fait plus que d'un contrat ou quelque chose. Si vous respectez les joueurs, vous respectez les humains, je pense... Si, si la mentalité, je pense, de Kylian, vraiment, respectez-vous. Si quelqu'un vous respecte, les lui donne tout. Jamais on a un seul problème. Donc, pendant 5 ans, si vous êtes euh, aux côtés, il y a un problème avec Kylian je majeur, responsable, non. Jamais. Je ne sais pas, je défends ici Kylian parce que vraiment, grand professionnel, il a fait tout pour la club, plus qu'est-ce qu'il a fait avec toute la charité, tout ça. Vous, vous connaissez aussi ça. Ce n'est pas dans le contrat, mais il l'a fait avec 5 heures la valeur de lui, sa famille. Je pense quelque chose, moi, j'ai proche de sa famille, parce que je connais, désolé, je sais, il pas, je parle de ça, mais c'est la vérité. La a grande valeur de ça aussi. La question de George Campos. <rires> euh, je ne je connais pas c'est qui George Campos, mais je pense que cette post-conference qu au les le mérite. Moi, j'ai promis si on signe avec Kylian, on signe avec nos joueurs aussi. Parce que vraiment, le mérite, c'est l'opération, le mérite, il reste sans piller. Qu'est-ce qu'elle a fait qui mieux qu'on signe avec lui à 5 ans? Parce qu'il a fait ici plus fort, plus pour tout le monde. Je pense qu'il mérite vraiment tout le crédit pour ça. Je pense honnêtement avec sa famille, on va, je sais, jamais, on va regretter lui-même. le on va vraiment gagner beaucoup de trophées ensemble parce qu'on est la même mentalité, la même objectif. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. dis à mes amis. Je vous souhaite à vous à la chaîne. Et puis, pas oublier bah nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.